François Clion dans, dans la haute -Marne, le exact. Premier ministre. L'antisémitisme plantécémitis quantécémite l'attractivité attractif. attractif attractive L'autonomie autonomie, autonomie. autonomie. Bah, bon. bioéthique les blocus blocage blocus déblocage des grèves développement durable le développement économique le développement le dialogue non, social non je suis le pas à l'intérieur toujours c'est juste euh, les vagues dialogue, dialogue constructif yeah. dialogue bloc. merci dialogue. les discriminations diversité. diversité diversité la diversité diversité diversité le droit et le devoir Droits de l'homme les droits de l'homme droits de l'homme droits de l'homme les droits du genre humain les droits de l'homme écologiquement compatibles d'écoute on écoute être euh, à l'écoute éducation d'éducation éducation son efficience 11 11 34 64 14 milliards 555 249 306 D égalité de l'égalité républicaine l'égalité républicaine L'égalité des chances. L'égalité des chances vers une égalité des chances. L'égalité des chances, des chances. égoïsme. Égoïsme. égoïsme les élites de ce pays et les couches populaires l émotion émotions ensemble ensemble ensemble ensemble ensemble ensemble ensemble que tous ensemble ensemble ensemble, ensemble. L équilibre libre l'équilibre éthique l'éthique l'éthique de l'effort l'europe l'europe euh, débat sur l'europe l'europe l'europe l'europe et l'europe évaluation évaluation l évaluation. L évaluation tous les experts Expulsés. fanatisme et les fanatiques la fermeté feuille de route feuille de route flexibilité FMI FMI FMI le fmi, FMI de la banque mondiale le fmi euh... fonds d'investissement social fondamentaux des fondamentaux des fondamentaux fondamentaux formation des jeunes des frappes la gauche extrait globalisation globalisation la globalisation la globalisation gouvernance gouvernance la gouvernance la gouvernance gouvernance, gouvernance. repuscule d'extrême gauche le haut conseil l'hostilité l'hostilité à cette réforme l'hostilité l'hostilité d'un milliard oui. d'euros plus d'un milliard d'euros 0 okay. plus de 1000 1125 millions 15% 9% de à 3 milliards 5 mille pères d'une idéologie idéologique les immigrés les immigrés l'immigration impactée un impact impacté inacceptable ceci n'est pas admissible l'indispensable d'innovation qu'elles innovent innovent structure d'innovation d'intégration d'intégration les intégristes intellectuels les responsables des syndicats issus de l'immigration citoyens issus de l'immigration des jeunes des jeunes des jeunes des jeunes des jeunes des jeunes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 Jeunes. La laïcité la laïcité le politique la liberté liberté de la presse liberté de la presse liberté liberté euh, fondamentale liberté liberté l'égalité de management le marché sur ces marchés de marché les marchés marchés financiers marchés internationaux marchés financiers les marchés financiers des marges de manœuvre marge de manœuvre de médiation médiation médiateur le médiateur Millard. 76%. 3 40 90 des dizaines et des dizaines de milliers de milliards 5 000 milliards et milliards, de milliards. les plus modernes.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 n'a pas le choix. Partenaires, partenaires, partenaires sociaux, partenaires sociaux, partenaires sociaux. Participation. Participation. Participer. Pays émergents. Pays émergents. Pays émergents. Et les pays. Émergents. émergents. émergents. Et les Et les 5, milliards. 5, 5 milliards. 5 milliards. 70%, 70%. 1, 2, 3, 4, 10, 20 millions. Du peuple français. Populaire cité, populaire. Plan social. plan social, plan social, des plan sociaux. très bon. ...en otage... ...privatisation... projets, processus, projets, des projets, des projets, projets, projets, des projets, ...proximité... projets, proximité, proximité, proximité, projets, proximité, proximité, des projets,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 euh, réformer euh, les réformes de structure. Réforme, la structure. Réforme. La réforme. Réforme. Réforme. Réforme. Oui. Réforme. Euh... Réforme. 62 <EE menjadifighter> 744. <ri occident repliesśniejinois> 66 000. 65 000. La qui encourage communautaire plus que la La reprise. reprise. La reprise. La République Réseau réseau, réseau des réseaux, des réseaux Respect, respect, respect, respect Le respect, le respect, respect, respect Le respect